Chers traders et investisseurs, lundi 7 octobre, bonjour. Alors en ce lundi matin, il n'y a strictement rien de changé depuis vendredi dernier. Les marchés américains ont bien clôturé vendredi soir et ce matin nous sommes quasiment inchangés par rapport donc à la fin de la semaine dernière. Les marchés sont très calmes et très hésitants. Et le day trading est assez compliqué et difficile ce matin, car le marché n'arrête pas de faire des allers-retours. Il est vraiment hésitant. Mais un critère important qu'il faut noter est que le marché ne baisse pas, et que la volatilité intraday a plutôt tendance à se calmer, et ça, croyez-moi, pour le moment, c'est important. Naturellement, sans nouvelles mauvaises nouvelles, les marchés ont tendance à se reprendre. Dans ce contexte, ce matin, et ces difficultés, nous avons quand même réalisé 4 trades gagnants, 4, accompagnés de deux médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons cet après-midi une session plus animée. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée de bons trades et à demain.